Bonjour les amis, dans cette vidéo je vais répondre à la question, faut-il trader plutôt le forex ou les indices En réalité j'aime les deux, le forex c'est surtout l'euro dollar et l'idéal pour les débutants parce que c'est un marché qui a un gros volume de transactions mais qui est assez lent malgré tout. C'est une sorte de mammouth là qui, qui bouge en général pas très rapidement mais qui fait très peu de surprises. En général on peut prévoir bien à l'avance comment il, il, il va évoluer donc Il y a quelques jours, je vous avais dit que l'euro-dollar le, était arrivé sur un niveau de résistance. On avait une première bougie rouge, là on voyait très bien ce niveau de résistance et qu'il y avait une grosse probabilité que le marché allait descendre. Là, on était à, à plus de 1,16 sur l'euro-dollar et effectivement, les jours suivants, il, il est descendu. Donc C'est un marché euh, qui est idéal pour le moment euh, pour, pour trader à la baisse et moi je préfère toujours le trader en scalping donc vous prenez simplement des petits gains et puis vous vous repositionnez, il n'y a pas besoin de laisser longtemps euh, des trades parce que rester longtemps sur un marché c'est prendre beaucoup de risques. Alors que si vous coupez rapidement vos trades et eh bien vous prenez vos bénéfices au fur et à mesure donc, que vous gagnez. Donc euh, Ensuite les indices, ben, qu'est-ce que vous avez Vous avez le CAC 40, vous avez le DAX, ce sont des marchés un petit peu euh, plus rapides surtout pour le DAX alors euh, c'est excellent également. Donc euh, l'avantage sur ProRealTime c'est que vous pouvez euh, trader ces indices euh, en ticks. donc c'est encore moins que le 1 minute. Euh, donc vous prenez par exemple un compte euh, chez IG, vous pouvez choisir de trader le, le DAX ou euh, le mini DAX donc en, en 25 euros le point ou en 5 euros le point et vous pouvez gagner simplement sur un tick, deux tics, trois ticks, cinq ticks. Vous pouvez sortir très rapidement du marché et gagner très rapidement quelques dizaines d'euros. Donc il ne faut pas attendre longtemps, c'est très rapide et sur le DAX, bien sûr, ça bouge très très vite. Donc il faut faire, faire pas mal attention, mais ça fonctionne. Donc les indices sont excellents et puis en fin de journée, vous avez bien sûr euh, les indices américains, si vous ne pouvez pas trader le matin, et eh bien en fin de journée vous avez toujours les indices américains, le Dow Jones, le SP500 qui sont également des marchés euh, très dynamiques. Euh, vous avez le Nasdaq également, les valeurs technologiques, donc tout ça sont des marchés très intéressants aussi. Donc il ne faut pas chercher plus que ça, vous avez suffisamment euh, de possibilités sur ces marchés-là. Donc euh, Forex ou euh, les indices, les deux sont valables. Donc, euh, Je vous invite à tester les deux en démo d'abord et puis euh, en réel vous pouvez gagner très rapidement, en scalping évidemment parce que c'est la technique que, que je préconise et qui pour moi est la meilleure, la plus sûre, celle où on prend moins de risques et où finalement on a le moins de stress parce que chaque fois que vous sortez d'un trade eh bien, vous n'avez plus aucun, aucun stress. Tandis que si vous laissez des positions ouvertes longtemps, si vous n'êtes pas toute la journée devant votre, euh, votre écran, eh bien, vous pouvez stresser parce que vous ne savez pas si le marché ne va pas se retourner pendant que vous avez un moment euh, où vous ne pouvez pas regarder vos écrans. Donc le scalping ça dure quelques secondes voire quelques minutes et puis vous sortez et vous êtes relax. Donc pour moi le scalping est la méthode euh, la moins stressante contrairement à ce que beaucoup prétendent. Bien sûr il faut euh, maîtriser une bonne méthode et pour ça je vous invite à suivre des formations que ce soit une de mes formations ou formation d'autres personnes mais je vous invite vraiment à vous former. Alors pourquoi se former ben, C'est évident parce qu'il y a des tas de personnes qui ont cherché pendant des années euh, une méthode efficace et qui pour la plupart ils ont abandonné, pourquoi Parce que vous avez tellement de variables, de paramètres, d'indicateurs que si vous n'avez pas une méthode qui a été bien euh, choisie, bien étudiée, qui donne ses preuves, ben c'est très difficile de chercher par soi-même et de trouver par soi-même euh, une euh, méthode efficace. Donc cherchez une méthode de trading, si vous êtes intéressé par ma méthode et bien, bien sûr vous pouvez prendre ma méthode et je serai là pour vous aider si vous avez des questions mais en principe mes vidéos sont suffisamment explicites pour vous expliquer bien comment ça fonctionne et il vous faudra qu'un jour ou deux pour être tout à fait opérationnel et pouvoir arriver à avoir de bons résultats d'abord en démo et une fois que vous avez pris de l'assurance en démo vous faites la même chose sur un compte réel vous ne devez pas mettre des dizaines de milliers d'euros pour ça au départ vous pouvez commencer avec un petit compte et après au fur et à mesure vous pourrez augmenter votre capital et vous verrez que ça fonctionne très bien en scalping. Donc si vous êtes intéressé, vous avez un lien vers mes formations scalping sous la vidéo et ici au-dessus. Et Je vous invite à tester ça, à essayer et je pense que vous serez content. Si vous voyez les témoignages de mes étudiants, je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes. Je pense que c'est un une très bonne manière de démarrer si vous n'avez pas encore une méthode de scalping efficace. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme vous voyez, il fait toujours beau ici à Tenerife, Donc, euh, vous pouvez en profiter euh, si vous êtes encore en vacances ou si vous avez terminé les vacances. et eh bien, pourquoi pas, en ce mois de septembre, euh, vous mettre euh, au trading. Vous pouvez très bien vous y mettre euh, en fin de journée si vous voulez euh, trader les indices américains. Il n'y a aucun problème. L'avantage du scalping, c'est que vous faites des trades très courts. Donc, il vous suffit de quelques minutes. Vous regardez... Comment sont les marchés Si les indicateurs que vous maîtriserez bien en apprenant une méthode sont positionnés de manière optimale et eh bien vous pouvez vous lancer. Il suffit très souvent de quelques secondes pour gagner euh, pas mal d'argent donc euh, c'est le scalping qui pour, le, pour moi vous donnera le plus de, safis, de satisfaction le plus rapidement possible. Voilà, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, partagez-la et si vous voulez recevoir euh, mes nouvelles vidéos et recevoir un avis euh, lorsque je publie une autre vidéo, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, ainsi vous serez prévenu lors de mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, au revoir.